les joueurs, salut les joueuses, une petite tricks, une petite querelle, un petit combat de derrière les fagots, un fighting comme on dit Non, ce n'est pas une invitation au Fight Club, mais plutôt au Super Fantasy Brawl Club. Je n'ai pas de boîte à vous montrer puisque c'est un jeu qui est à venir. C'est un jeu Mythic Games, c'est donc Léo, l'inénarrable, qui va nous le présenter. Salut Léo Salut Guillaume Comment tu vas Super bien Écoute, S super bien Super bien Je ne te cherche pas de poux dans les cheveux, que tu as beaucoup plus nombreux que moi d'ailleurs, mais on va se fighter, puisque c'est bien là le but du jeu de Super fait. Fantasy Brawl. La nouveauté, et peut-être même tu nous disais, le jeu le plus court à installer de toute la gamme Mythic pour l'instant. Ah oui, je, je pense tu sans problème. Tu confirmes, je confirme. Problème. Je confirme avec certitude. <rire> voilà, celui-là, vous l'installerez vous en 5 minutes. 5 minutes, <rire> montre en main. Alors, vous avez le matériel qui est ici sur euh, notre table de la TricTrac Télé. Bien sûr, et encore, quand je dis bien sûr, ce n'est pas tout à fait vrai, il y aura une campagne de financement participatif. Ça a presque failli ne pas être le cas. C'est ça. C'est un jeu qui a été conçu pour le, le, le retail, les boutiques. Les boutiques. Euh, et il se trouve qu'on était vraiment totalement prêt. On est, on est satisfait des retours qu'on a eus lors des derniers... Euh, Test. le dernier gros test public, c'était UK Games Expo où il y avait huit tables qui tournaient en permanence. En permanence. Ouais. Euh, les gens ont vraiment adoré, on a eu beaucoup de bons retours. Les professionnels qui ont essayé ont beaucoup aimé aussi. Et d'ailleurs, ils nous ont contactés et ils vont faire des petites choses. <rire> ah, voilà. Martin, on pense à toi. <rire> Martin <rire> Wittberg, on pense à toi. <rire> ouais. et, euh, et il se trouve qu'on s'est dit, bah, pourquoi ne pas le mettre, le, pas le proposer sur Kickstarter On n'était pas sûr, c'est vrai que ça, ça, ça s'est décidé. Et donc, finalement. Le, le but, c'est de, de se dire, il va venir en boutique parce qu'il a été conçu pour la boutique, il est préparé pour la boutique. Mais c'est l'occasion de se dire, on va réunir une communauté mmh. qui, le jour, euh, le jour du lancement euh, en boutique, sera là pour aller découvrir les nouveaux champions qu'on proposera, qu'ils pourront là. découvrir comme tout le monde à ce moment-là. À ce moment-là, les champions que vous découvrez à l'écran sont effectivement au cœur du jeu. Nous allons nous faire une équipe de champions qui va affronter une autre équipe de champions. Léo va nous l'expliquer. Si vous voulez en savoir plus sur la campagne, il y a le papotage sur Trick Track. Et si vous voulez voir ces champions à l'œuvre, deux parties, la partie et la revanche, sont également sur Trick Track. En attendant, mon cher Léo, il y a des champions ici, là, sur la table. Comment va-t-on d'une part constituer notre équipe et dans quel objectif d'autre part voilà. Donc, c'est un jeu qui se passe dans un univers de high fantasy euh, où, des, finalement, l'attraction la, la plus populaire, c'est le euh, super fantasy brawl, qui est une sorte de combat d'arène où des magiciens, donc il y a trois magiciens qui contrôlent les trois essences euh, fondamentales qui sont euh, la création, la destruction et la manipulation. Mmh. Ces trois magiciens font revenir du passé les plus grands guerriers de leur époque et de leur on va dire de leur civilisation donc il y a, il y a toutes sortes de, de, de, de j'allais dire des archétypes, mais... Mais euh, mélange d'époques, voilà, mélange de gens... Voilà, exactement, donc il y a à la fois, là on voit la magicienne, euh, la, la sorcière, la sorcière elfe, mm -hmm. euh, qui manie euh, l'électricité et le feu, on a aussi le nain, un roi nain, on a euh, le pirate euh, ogre, euh, capitaine des, des nombreuses mers. on ne sait mais... pas combien, trop combien il y en a. Hein. <rire> oui, pas forcément sept. Voilà, okay. pas forcément. Okay. Euh, on a euh, on a, un, un, on a Kilgore, qui oui. est un, un, un troll euh, le un ravageur troll euh, avec un peu de mécanique euh, avec du mécanique lui, oui oui complètement oui lui. alors lui exactement il a une armure de noir acier oui. euh, on a derine qui est une chasseresse humaine c'est la seule humaine qu'on ait dans dans le dans les, dans les champions de base pour l'instant mais il y en aura peut-être d'autres oui. parce que de toute façon d'autres champions font leur apparition euh, notamment pour le pour le jeu organisé oui, et, et en qui... fait, pour soutenir le jeu on, on proposera euh, en moyenne on, nous comptons proposer un nouveau champion par mois ouais. d'accord et donc là on voit Su Chao qui est euh, Chao qui, est le, euh, qui est une sorte de, de, de, de, de guerrier accompli euh, accompli oui. euh, asiatique hein, alors euh, on ne peut pas parler de chinois parce qu'il n'y a pas de Chine. Pas euh, voilà. Mais on voit que okay. c'est plus de ce côté-là que du côté japonais. Et lui, c'est un, un guerrier qui manie des, des, des lames de Jade. De, de Jade. Alors, on a défini un background euh, pour chacun des personnages, pour le monde. Euh, on le développera parce qu'on aime faire ça, on aime raconter, raconter des histoires. Des histoires et donc, oui. ça mais raconte oui. une histoire, même si c'est un jeu de combat d'arène. D'accord. Donc, dans cet univers-là, plusieurs euh, héros sont proposés. Il y a d'ores et déjà plusieurs modes de jeu. Celui que Léo nous propose de découvrir aujourd'hui est, j'allais dire, le plus simple à mettre en place. Voilà, hein un petit draft. Il y, on y aura, fait notre équipe, exactement. Boum, on on pourra jouer évidemment de manière compétitive. Et mm -hmm. alors là, on arrivera avec un, un, un groupe, pool. De, un pool de champions euh, qu'on aura choisi euh, et on draftera à partir de ça. Donc cinq. C'est cinq personnages. Mm -hmm. Il y a votre adversaire. Euh, va vous en retirer un. Vous allez en retirer un à votre adversaire et puis alternativement, vous allez en choisir, choisir un chacun jusqu'à ce qu'il y en ait trois de chaque côté. Okay. Ça, ça sera le mode compétitif. Mais ça veut dire que dans ce cas là, on peut se retrouver avec, par exemple, deux nains mm -hmm. hein, chacun de, de son côté. Alors, cela signifie que les, les magiciens, en fait, les ont pris à différentes époques du passé, puisque, encore une fois, ils invoquent des, des, des grands champions, des ne grands guerriers si, du passé. Ne serait-ce qu'à une seconde de différence et on a deux et guerriers voilà. Gudrun euh, pardon, Dugrun, pardon, Dugrun. Euh, à le, sur le plateau et qui s'affrontent l'un voilà. et l'autre. Mais il y a aussi un mode, euh, on va dire, plus convivial mm -hmm. qui sera également <rire> dans les règles. C'est du brawl, hein, euh, c'est du, du, du convivial, convivial. voilà, voilà. d'accord, OK, un, voilà, <rire> où là, euh, on, on va drafter des personnages différents par rapport au pool de champions que nous avons. Donc, si on en a 6, on draft parmi les 6. Si on en a 12, comme dans le Kickstarter, on draft parmi les 12. Si on en a 7, euh, on draft parmi les 7. Là, nous, nous allons jouer parmi, c'est simple, la restriction qu'on va donner, c'est les 6 personnages peints et mm -hmm. les 6 decks de cartes peints que nous avons. On en bon a vrai. deux autres qui les cartes en français, en français parce qu'on les a en anglais. Là, on a les cartes en français. Donc, on a les cartes peintes, en français. Comme l'a dit Léo, non. ce sont des cartes peintes euh, des, à la des cartes les cartes peintes, oui, tu, comme tu parlais des decks, euh, des, des figurines et des decks de cartes peintes. Ah, non, non, mais j'aime beaucoup, Léo, j'aime beaucoup. Léo. Pardon, pardon. Non, non, non, non, t'inquiète. Et donc, là, par contre, ces deux personnages-là, on ne jouera pas avec, mais, mais par contre, on, on en découvre de nouveaux chaque jour. Voilà, là, vous avez donc à droite, c'est Wrath, qui est une, une taupe. Une taupe assassin, donc sa capacité, c'est évidemment de creuser, de faire des trous, de se déplacer sous la terre et de ressortir à, à, à un moment. Elle a ces énormes pattes de, ouais. de, de taupe pour, pour, creuser, pour creuser, mais qui mais font qui aussi font des attaques. Aussi. Ouais. Et quand elle passe de monde de niveau, elle a la capacité d'empoisonner. Donc, ses attaques font plus mal. D'accord. Et puis à côté, on a euh, Colel qui est euh, une sorte d'éclaireuse de, de, euh, euh, ou d'éclaireur, euh, je ne sais pas si ça, se fé, si ça se féminise, qui sur un caméraptor. Entre un caméléon et un, et un raptor. Ah, j'ai eu peur. Voilà. D'accord. Okay. Et donc, euh, elle, euh, elle peut, avec sa monture, faire des sauts, ouais. attaquer, repartir en refaisant des sauts. Euh, elle sarbacane. peut faire des attaques à distance avec une sarbacane. Elle aussi, elle peut avoir du poison. Okay. Euh, elle est assez mobile et elle a pas mal de, de capacités de contrôle. D'accord. Hein, elle, elle permet notamment de planifier euh, ses prochaines actions. Donc, elle est intéressante. Et c'est celle-là que vous voyez pour la première Alors, fois. Première parce qu'elle euh, voilà. vient d'être finie d'être peinte par euh, M c'est ligne et donc fait. vous voyez colelle peinte dans toute sa splendeur et les socles sont les socles des figurines les, hein. figu... socle, voilà. socle, socle, socle, les euh... figurines seront comme ça c'est à dire elles seront pas peintes mais oui. tout le reste c'est pareil après il ne tient qu'à vous de les peindre d'être en faire autant voilà. <rire> je pose ça sur le verre puisque je vais en mettre une un petit peu sur le terrain voilà par ici et puis l'autre de l'autre côté nous on va choisir parmi les six autres puisque c'est la première partie de ce petit combat amical. Le jeu est de Jochen... Johan Ah, tu le dis bien mieux que moi. Stéphane Gantiez, Bayer Wu et Johan Elgelsen pour les illustrations chez Mythic Games. Deux camps. Alors, précisons deux camps, parce que ça peut être du 1 versus 1, voire du 2 versus... Bon, à partir de 8 ans et 20 minutes combattantes, le jeu est aussi rapide à mettre en place que le combat est intense et bref. Éventuellement bref, éventuellement. Alors, comment joue-t-on Comment gagne-t-on d'abord Alors, comment on gagne C'est très simple. On, on joue des, des, des champions et on va marquer des points de victoire, soit en mettant KO à un adversaire, mm -hmm. euh, parce qu'on revient toujours dans ce jeu. Oui, hein les, les personnages ils ne disparaissent ils, pas. Ils ne sont pas morts et c'est terminé. Ils reviennent. Donc, vous savez que quoi qu'il arrive, vous allez pouvoir euh, jouer tout le temps avec vos trois Toujours avec vos trois champions. Mm -hmm. Donc, on marque des points de victoire de cette façon-là. Chaque fois qu'on met un champion KO, on marque un point de victoire et sinon, on marque des points de victoire avec les défis. On va marquer des points de victoire avec les défis qui vont euh, être proposés en jeu. Donc, on voit ici la, le, le, le plateau des défis. Euh, on va on va révéler des cartes qui vont donner les défis. Donc, mm -hmm. Par exemple, voilà, différents challenges qui arrivent. Là. Okay. là, par exemple, si je contrôle la zone de destruction, la zone rouge au centre, là mm -hmm. Contrôler, c'est avoir plus de, de, de champions dans cette zone que votre adversaire. adversaire. À ce moment-là, je marque le nombre de points de victoire euh, qui est indiqué sur le plateau. Là, ce serait 1. Euh, à la fin de chaque round, c'est-à-dire les deux tours, les, on, décale. on va décaler, on va, on va, on va révéler de nouveaux euh, défis mmh. et donc celui-là, si je n'avais pas scoré au, au tour d'avant ou si toi, tu veux le scorer, bah, maintenant, il vaut 2, tu vois, okay. à la fin d'un round, hop, on redécale, on en, dé, on en dévoile à nouveau et maintenant, celui-là vaut 2. Si on redécale encore une fois euh, parce qu'on a mis vraiment beaucoup de temps sans mmh. le scorer, mmh. il ne vaut plus que 1 ouais, et si on attend encore, il finit par sortir. Par voilà. contre, ça veut dire que celui qui tiendrait le contrôle de la zone de destruction tu peux scorer un, puis deux, puis encore deux. Tu peux scorer plusieurs non, fois le challenge. Quand on, ah. quand on a quand on a scoré un challenge, on le il retire voilà, et il est défaussé. Donc, l'intérêt, c'est que les, la façon de marquer des points euh, te pousse et à, à aller sur différentes zones à du jouer plateau et, à bouger. et ce qui fait que le jeu n'est pas statique. Il y a tout le temps à bouger. Ce pas juste se concentrer sur éliminer un adversaire, même si ça peut rapporter un okay. point de victoire, mais on peut gagner deux points de victoire mmh. en, en ouais. remplissant un objectif. Et la particularité, c'est on, on marque les objectifs au début de son tour. D'accord. Au début de son tour, avant de faire quoi que ce soit, on vérifie les conditions. Si on remplit une des conditions de victoire, on marque ces points-là. Donc, ça veut dire que je joue, je me positionne. Il y a tout le tour de l'adversaire pour éventuellement me dégager de la position. Voilà. Parce Exactement. que sinon, euh, je vais marquer au début de mon prochain tour. C'est ça. D'accord. Et de, faut... de la même façon, toi… Donc pendant ton tour, tu vas essayer de m'empêcher de marquer et, et tu vas essayer de te positionner pour marquer. Pour marquer. Okay. Donc c'est ça le, le sel du okay. jeu. Okay. Sachant que tu as toujours aussi la possibilité de fighter. Si tu élimines un adversaire, ça, fait du point. ça te fait des points. Ça te permet de monter de niveau aussi, puisque chaque personnage a deux niveaux. Donc si on montre une carte, tu vas voir, voilà, Donc, de Dugrun. face. Dougroon. là. Euh, le gardien des steppes, voilà, dans son niveau 1. À son niveau 1, donc il a 2 d'armure, mm -hmm. enfin 2 de défense, ça s'appelle. Euh, il a 6 points de vie. Okay. Voilà. Et voilà, 2 groone. Voilà. Bon. Et s'il si, si si porte le coup qui élimine un adversaire, enfin un champion, il passe au niveau 2. Tu vois là, il est, il est boosté, donc il est passé à 7 points de vie. Okay. Et il a une capacité qui est que euh, les ennemis adjacents ne peuvent euh, cibler que du groone. C'est-à-dire que tu peux très bien, puisque c'est un tank, hein, il est vraiment très résistant, il a deux d'armure, ce qui est le maximum, maximum. actuellement, oui. il est très difficile à éliminer, ben, tu vas le, tu vas tu le mets, mettre contre. Il attire, tout, il attire et tous les, les, les copains, attaques pas, et, pas, et les pas, autres pas, copains, pas. voilà. Tu okay. vois, et chaque personnage a une capacité spéciale comme ça au niveau 2. Donc si je suis mis KO, je repars dans les coulisses. Dans les coulisses, tu je reviendrai, et tu, tu reviendras et je sans, sans, tes points de, sans avoir perdu tes points de vie, mm -hmm. Mais par contre, tu redescends de niveau, au niveau 1. Ok, impeccable, voilà. facile, easy. Voilà. Alors. Comme je l'ai dit, on va, on, on va devoir drafter les personnages. Une fois qu'on a chacun trois personnages, chaque personnage arrive avec euh, six cartes. Il n'y a pas de dés dans ce jeu. Tout si se je joue avec les cartes. Goldar. Donc, si tu prends Goldar, voilà. Donc ça, c'est sa carte ça de personnage, de héros, héro, voilà, avec son niveau. Et il a, il y a donc six cartes qui seront toutes. Euh, de Alors, il y a deux cartes par couleur. Comme je l'ai dit, il y a trois couleurs fondamentales, mm -hmm. la destruction, destruction, la création rouge. et la manipulation. Destruction rouge, manipulation bleue, création jaune. Voilà, ce sont les essences, les essences de, de chaque couleur. Voilà. Donc, chaque personnage t'amène deux cartes rouges, deux cartes bleues et deux cartes jaunes. Avec la même illustration Non, alors là, c'est la même illustration, mais Parce il y aura… c'est du progress. C'est du work in progress. Work in progress. Ah, Sur cool. le, le jeu final, il y aura une, une illustration différentes par pour chaque carte. Ouais, le harponnage, on le verra vraiment. Voilà, en train exactement, euh, okay, exactement. Donc on en a certains qui, euh, qui sont qui sont finis et euh, ça avance et va, vraiment à voir. grande grande ben, grande oui. vitesse. Ça marche. Voilà. Et il euh, y a donc six cartes, deux cartes par couleur et mm -hmm. très important, chaque euh, champion propose une carte de réaction. La carte de réaction, tu vas la reconnaître parce Hop que là. voilà, elle a un fond gris ici, elle a un autre petit logo également. Mm -hmm. Voilà, La carte de réaction, c'est une carte qui ne peut être jouée que pendant le tour de l'adversaire en réaction à une, à une de ses attaques. En général, elle va te donner plus de, de défense, de défense. Mm -hmm. euh, et elle va avoir souvent un autre effet qui se, qui se, qui se fait juste après l'attaque. Par exemple, lui, euh, si tu, en réaction à une attaque que tu t'es prise, tu, tu décides joue de jouer le de rouge, tu vas devoir bien sûr euh, payer, payer le coup essence. rouge, ce ouais. qui veut dire que tu ne l'auras pas pendant ton tour puisque tu ne récupères tes essences qu'à la fin de ton tour. Mm -hmm. Donc si tu joues pendant le tour de l'adversaire, tu n'auras plus droit qu'à deux autres couleurs. Oui. Si tu le joues, donc tu fais ça, tu retournes ton rouge, tu gagnes plus 1. Donc si c'était une, une attaque qui te faisait 3, par exemple, tu as une armure de 1, plus celle-ci, ça fait 1. Tu ne prends qu'un point. Tu prends que un point. Et ensuite, tu résous l'effet après l'attaque qui est indiqué ici. Donc, après l'attaque, l'attaquant subit peur 2. Peur 2, ça va le forcer à partir de deux cases en s'éloignant de toi. D'accord. Si par exemple, lui, il avait une capacité qui disait après son attaque, euh, tous ça. les ennemis adjacents subissent ça, comme tu lui as fait, lui Suir, a fait peur, il ne, il ne fera rien. Il ne fera rien. Tu vois voilà, okay. ça c'est un exemple. Et deux chaque réactions. personnage a une réaction unique qui va donc jouer sur ton deck parce que les réactions, et ça, c'est important aussi de le dire, cette carte de réaction de, de, de Dougron mm -hmm. ou de derine elle ne se joue pas que sur lui, que elle sur se lui. joue sur n'importe quel personnage. Mm. C'est une carte de réaction qui fonctionne pour n'importe quel personnage. Mm. Donc, tu peux, lui, tu peux le 4 jouer sur lui, mais tu peux de Deryn donne plus un d'armure à un de ses potes et ensuite… Ou derine, à elle, hein, ou ou ou à elle, d'ailleurs, éventuellement, tu as ça. raison. Et ensuite, bah, le, l après l'attaque, ça la concerne elle, mais il n'empêche que c'est quelqu'un voilà. d'autre qui en a profité. quelqu'un d'autre qui en d a profité, mais après, tu peux la placer sur une case adjacente à l'attaquant. C'est ça, une embuscade et, de dérive. Une embuscade, et ça peut servir parce qu'on a bien vu que le positionnement euh, dans le jeu est très important. Tout à fait. Voilà. Donc, si je comprends bien, je prends mes decks... Euh, je vais avoir 3 fois 6 cartes. Donc tu auras un deck de 18 cartes. Mélanger. Et tu vas mélanger. Et avec au début du tour. 4 jaunes, 4 bleus, 4 rouges. Euh, non, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 jaunes, 6 de chaque. 6, et de chaque, 6, 6 cartes de chaque couleur. D'accord. Et à mélanger, chaque tour. À chaque tour, tu pioches 5 cartes. D'accord. Tu vas piocher 5 cartes et, euh, et, et donc tu vas jouer une couleur de chaque. Donc, tu maximum. Vas, voilà. Maximum. D'accord. Maximum. Donc tu vas faire 3 actions maximum par tour. Okay. Avec tes cartes. Avec mes petites tes euh, cartes. Tes cartes t'indiquent. Le déplacement, donc prends une carte pour montrer peut-être oui. euh, une carte type. Je vais voilà. prendre notre ami, voilà. Voilà, si tu montes cette carte-là, donc voilà, euh, c'est défi. Euh, donc je vais oh. de haut en bas On, Voilà, de haut en bas. Donc de haut, c'est le déplacement. Donc là, il peut se déplacer de une case okay. maximum. D'accord. Voilà. Mais il peut ne pas se déplacer. Ah oui, c'est pareil, c'est facultatif. C est, c est facultatif. Okay. Ensuite, euh, ce symbole que tu viens de voir, c'est le symbole des attaques à distance en ligne. C'est-à-dire que là, il doit cibler forcément un adversaire qui est dans sa ligne d'hexagone. Mm -hmm. Il ne peut Avec pas deux. le faire euh, en diagonale ou, mm -hmm. euh, il faut que ce soit dans sa rangée. D'accord Jusqu'à deux. Jusqu'à deux distances. Jusqu deux distances. Jusqu deux distances. Un ou deux. D'accord. Ensuite, okay. euh, voilà, Ouf. donc là par exemple. Là, il est à deux. Voilà, là il là, est à il deux, est. ça marcherait. Ensuite, on il voit deux, une, une, une attaque de force 2. Mm -hmm. Une attaque de force 2. On va, on va voir donc, euh, Kilgore. Kilgore, quelle est sa défense Sa défense est 1. Donc il y a un qui passe. Et il prend donc, donc un point Donc sur les 8, il se prend un point de, un point de blessure. Tu lui mets euh, un jeton blessure. Facile. Voilà. Et ensuite, tu regardes s'il y a quelque chose après l'attaque. Oui. Alors donc, c'est là où je te laisse réagir éventuellement. Tu me laisses réagir. Si, tu réag si je réagis, mes effets se jouent avant. Avant ça. Tes... Après l'attaque. Voilà. Exactement. Les effets de, de. Et si je ne. Disons que là, je n'ai pas réagi. Après ouais. l'attaque, tu... attraction 1. Attraction 1. Alors là, bon, ça veut dire coup, que tu attires oh. vers toi de une case. Voilà. D'accord. Donc, il y a des cases d'attraction, il y en a qui, où c'est de la poussée. Ouais. Euh, voilà. Il y en a où c'est de la télékinésie, où tu déplaces où tu veux. Euh, voilà. D'accord. OK. Donc, c'est simple. C'est simple. Une carte de chaque couleur maximum. En oui. sachant que la carte de réaction pendant le tour de mon adversaire m'aurait coûté un de mes trois jetons. J'en aurais éventuellement donc plus que deux pour Exactement. mon tour. Exactement. Sur mes cinq cartes, une fois que j'ai joué deux ou trois cartes, ou même tiens d'ailleurs, avant ça, j'ai trois bleus, deux jaunes. J'ai pas de cartes rouges, donc mon jeton rouge me sert à rien. Eh bien justement, en plus des cartes de, de chaque personnage, oui. il y a ce qu'on appelle des actions standards. Les actions standards, ce sont des, des cartes. Ça ah remplace oui. des cartes. C'est ah moins bah oui. puissant, mais l'intérêt c'est que ça peut être joué sur n'importe quel champion. Euh, et, et donc, ça te, et, et tu, as les, tu as toutes les couleurs, ce qui donc, fait que quoi qu'il arrive, tu ne seras jamais bloqué. Ça peut même te servir de les utiliser, même si tu avais d'autres cartes, parce mm -hmm. que c'est intéressant. La carte, l'action standard bleue, alors tu peux en jouer qu'une de chaque hein, maximum. Oui. L'action standard bleue, elle te permet de te déplacer de 1 et de faire plan 1, c'est-à-dire que tu vas, ça va te permettre de prendre une de tes cartes en main et de la poser sur le dessus de ta, de, de ta pile. D'accord, donc fait la, que conserver la conserver pour le tour d'après. La conserver pour le tour d'après parce qu'à la fin de ton tour, toutes les cartes que tu n'as pas utilisées, tu les défausses. D'accord, ah oui. Donc oui, ça, ça te permet de, si tu dis, je veux une... absolument garder ma réaction okay. pour le tour prochain ou autre chose, ou mm -hmm. je veux absolument, dans cette configuration, faire ça. Avec ça, tu peux le faire. Okay. L'action le, le, jaune, euh, elle, elle permet de te déplacer de 1 et mmh. de régénérer 1. C'est-à-dire, per... tu m'as de... un point de bleu. Okay. Ouais, exactement. Et la dernière, euh, elle va te permettre, la rouge, de te déplacer de 1 et un ennemi adjacent subit une blessure. Et là, bah, armure ou, ar ou pas d'armure bah Là, sans armure, C'est que c est... C est quand c'est subi, ce n'est ah, oui, pas, pas une attaque. Il n'y a, ouais. a que les attaques qui te permettent de, euh, de, de retirer euh, ta défense. Ouais. D'accord. Et enfin, il y a une, une action standard de sprint mm -hmm. qui te permet, avec n'importe quel champion de sprinter de 2, au coup de 1. Euh, un, Une essence. De, de n'importe quelle couleur. Mais tu ne peux le faire qu'une fois, celle-là aussi. Hein. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, tu vois, on n'est jamais bloqué. Je crois que là, tu as pratiquement toutes les règles du jeu qui te, sont, qui te sont données euh, euh, dans cette petite explication. Évidemment. Oui, on va voir en Il y a quelques mots-clés, tu vois. Il y a y des mots-clés, voilà. ben oui, y a, y a mots mais en, en gros, c'est ça. Okay. Euh, Ligne de vue, poussée, on a vu ça. Et tu l'as dit tout à l'heure. Ça, c'est à la fin du round. Donc ça veut dire qu'il y a ma phase de jeu. Enfin, si tu es le premier la phase joueur, joueur la voilà. phase du deuxième joueur. Et ce n'est qu'après que les deux joueurs aient joué que... On les décale, challenges... on révèle un nouveau challenge, on décale les challenges vers la droite. D'accord. Et ensuite, euh, début du nouveau tour du, du joueur. Ce premier joueur va d'abord vérifier les, les conditions de victoire. Okay. Est-ce qu'il il marque ou pas S'il ne marque pas, il joue ses cartes. Puis ensuite, c'est à toi de jouer. Euh, pareil, tu vérifies d'abord si tu euh, si tu l'as pas, tu joues tes cartes joues tes et cartes. ensuite c'est la fin d'un round et on continue, continue jusqu'à ce qu'un des joueurs atteigne à 5. à 5, ce qui met fin à la partie immédiatement. Immédiatement, C'est ce que j'allais te demander. Euh, J'imagine qu'on n'a pas que nos 18 cartes. Quand j'arrive à la fin et que je vais en piocher que deux, ma défausse devient ma pioche Ta défausse devient ta pioche, tu la remélanges au moment où tu dois piocher, tu ne le oui. fais pas avant. Pas avant. Ah. Uniquement au moment où tu dois piocher, tu refais, si tu n'as plus de cartes, tu remélanges ta défausse. ok. On a quasiment tout dit. Oui. La dernière chose que je ne sais pas, clink, clin d'œil, c'est à quoi correspondent les toiles d'araignée sur le plateau. Ah oui, tu as raison. Il y a deux choses encore qui restent peut-être à dire. Bon, il, y a, il, y a, il y a les, les, les statues. statues. Alors ça, ce ne sont pas les… C'est ce autre, autre chose. C'est autre chose. C'est ce pour qu'on les pas, voit en 3D. C'est pour qu'on les voit en 3D, mais <rire> dans le Kickstarter, il y aura euh, des, statues. Des, des statues représentant euh, les, les, les, les trois mages. mages. D'accord. Donc, ils seront là. Et donc, c est, c est, c est, ces trois zones-là, on ne peut pas passer à travers. Mm -hmm. Si on est poussé et qu'on ne peut pas reculer, on va se prendre des dégâts. C'est donc... pareil sur les bords, oh, sur les murs allez. extérieurs de, de l'arène. Mm -hmm. Si on est poussé et qu'on ne peut pas… Euh, Ça devient du dégât. Ça devient du dégât. Si on est poussé contre un adversaire ou même un champion, on, peut, on, on ne le pousse pas, on se prend des dégâts. Ah, oui. Et si Mais on est attiré… attiré aussi Et attiré aussi. La... Si, si par exemple, lui, tu avais un attraction 2, de. eh euh, le troll se prendrait… 2 de dégâts sans armure. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc, ça, c'est vrai. vrai que tu as raison. Il fallait mentionner ces, ces, euh, éléments. ces éléments. Et enfin, il y a les pièges. Alors, il y a 3 zones de pièges magiques. 1, 2, 3, 6 en tout. 4, 5, 6. 3 zones de chaque, chaque côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va placer au début du jeu des pièges euh, face cachée. On va en placer 4. Chaque bien. joueur on va en placer 2. Ok. Euh, et les effets, quand, quand on se retrouve sur un de ces pièges, que ce soit parce qu'on y est rentré volontairement ou parce qu'on y a été poussé ou tiré, mm -hmm. ou placé d'une façon, imaginons que je me déplace ici avec le troll, mm -hmm. on retourne le piège et on applique immédiatement ce qui se passe. Donc wow. là, par exemple, wow. il s'est pris trois Pas d'armure, là. Pas d'armure, c'est du dégât direct. C'est du dégât direct. Wow, wow, du wow, direct. Wow, wow. Ce sont des pièges magiques. À ce moment-là, il est sur une zone de piège et mm -hmm. le joueur qui a fait ça va prendre une autre zone de piège et va la placer sur une des zones de piège libre. libre. Donc soit là, soit là, par exemple. On okay. va dire qu'il la met là, par exemple. Okay. Alors, il y a plusieurs effets. Par exemple, celui-ci, voilà, 1 2 Celui-ci, ça signifie stun, enfin étourdissement. Mm -hmm. Donc, quand on, on subit un étourdissement, on doit défausser une carte de ce personnage en main ouais, immédiatement. Et si on n'a pas de carte à défausser, on révèle sa main à l'adversaire. Hmm. Voilà. Donc ça dévoile tout ce qui peut se passer autour d'après. Donc il peut y en avoir à deux, par exemple celle-ci. Donc mmh. ça va de 1 à 3. 1 hein. à 3 points de dégâts. Là. Et puis il euh, y, y en a aussi, alors là il est en anglais mais elle sera en français. Il y a immobilisation. Mmh. Immobilisation, si on tombe sur un, un piège où il y a immobilisation, on ne peut plus bouger jusqu'à la fin du tour. D'accord. Du tout. Okay. On peut plus bouger. Euh, oui, attraction, poussée, machin de là, poum, on est pris dans les racines voilà. et c'est fini. Okay. C'est ça. D Par contre, euh, et on perd un point de, un vie. Point de vie en plus. Voilà. Okay. Donc, il y a toujours ce risque. Il y a toujours euh, quatre pièges en jeu. Hein. Donc, tu... Il y a toujours quatre pièges en jeu okay. et on, on en remet d'autres dès qu'il mmh. dès dès qu y en a un voilà. qui a été activé. C'est ça. Et puis, les challenges se poussent les uns les autres jusqu'à ce que l'un d'entre nous arrive au super fantasy brawl final, c'est-à-dire cinq points de victoire. Qui de l'équipe des champions de Léo, de Mythic Games ou moi-même de l'équipe Trick Track remportera le prochain Super Fantasy Brawl Réglez Canal Vision, non ça c'était pour un autre jeu, pardon, réglez votre <rire> sur le channel numéro 25 et rendez-vous pour ce premier défi. Il y aura une revanche, attention, préparez vos points.